Vous avez vu que janvier, ça a été un mois euh, très chaotique, très mouvementé. J'avais parlé, euh, si je me souviens bien, d'une bonne nouvelle qui viendrait de, de l'étranger. Donc en fait, euh, c'est certainement l'abandon des mesures sanitaires. Alors en Angleterre, euh, en Espagne, euh, bon, euh, du côté de l'Europe de l'Est aussi. Bon, ça bouge beaucoup, dans le bon sens, heureusement. Par contre, c'est vrai qu'en Italie, euh, bof c'est très difficile. Et puis, évidemment, en France, eh bien, euh, en France, euh, notre cher Caligula ne fait pas marche arrière. Alors, évidemment, vous avez vu ce qui se passe au Canada. Donc, ça, c'est vraiment porteur d'espoir. Voilà, donc, euh, une année qui commence très, très fort et qui va vraiment, vraiment vers un vent de liberté. Et ça, c'est vraiment ce que j'avais vu en astrologie. Hein. J'avais parlé d'un embrasement. Pour, euh, pour la liberté, donc un désir de liberté extrêmement puissant. Bon, c'est la dernière ligne droite. Je pense que février, au vu des aspects astrologiques, va être aussi très, très, très mouvementé. Donc, on va, on va regarder. On va regarder ce qui sort. Alors, d'abord avec le Béline. Et puis ensuite, eh bien, j'irai faire euh, un point de détail plutôt avec le Résilio, qui est aussi un bon jeu. Alors, on y va. Donc, février... Alors, on a la prison et la maladie. Bon, donc ça, c'est l'enfermement par rapport à la politique sanitaire. Donc, on reste quand même toujours dans les contraintes. Hein. Je rappelle ici qu'il s'agit de la France. Alors, on va faire, en fait, euh, on va faire quatre cartes. Il ne faut pas en faire de trop non plus. Parce qu'après, euh, ça ne signifie plus rien après. Alors, février. Ouais, bon, voilà. Donc, euh, oui, les disputes, les contestations, les méchancetés, le changement, ça c'est important. Mais également des choses qui restent stériles. Donc là par contre, on va recouvrir chacune des quatre cartes. Mais en tout cas, vous voyez que ça commence fort, hein, deux cartes de mars. Ben oui, euh, la contestation, le coq français, évidemment. Les gens qui protestent, avec raison, pour, euh, pour annuler toutes ces mesures euh, vraiment... Euh, liberticide. Alors, je vais essayer de me concentrer maintenant que je vous parle, ce qui n'est pas facile. Hein. Mais bon, on va y arriver quand même. Alors, voilà. Ben, vous avez ici hein, les disputes, les contestations. Euh, mais c'est plus que contestation, là. Hein. Euh, on n'est plus, plus vraiment dans, le, comment dire, dans les polémiques, là. On va beaucoup plus fort, quand même. Hein. Là, c'est vraiment les révoltes, j'ai envie de dire. Hein. Vous voyez, il y a quand même la torche avec le feu. Donc là, c'est vraiment, vraiment euh, la bataille. Voilà. C'est la bataille par rapport, évidemment, aux mesures sanitaires. Les méchancetés. Ah Alors ça, c'est intéressant parce que là, on va quand même vers un blocage. Éventuellement, même des grèves. Alors, c'est vrai que pour janvier, j'avais aussi parlé de grève Et je crois qu'en fait, j'ai sorti la grève des enseignants. Hein. Ça devait être ça. Enfin bon, voilà. Donc, euh, puisque j'avais fait la France. En tout cas, là, il y a un blocage. Bon, donc février, euh, on va un cran au-dessus, on va dire. Alors, il y a un changement qui est positif, normalement, sur février. Mais d'un autre côté, euh, ça, c'est assez curieux, parce que d'un autre côté, on a quand même toujours des mesures liberticides. Donc, on a quelque chose ici qui bouge positivement, mais on a quand même une, deux, trois cartes de mars. Donc, février va, ne va pas apporter la victoire. Enfin, de toute façon, moi, je vois ça plus tard. Hein. Je vous l'ai déjà dit... Euh... Je crois que tout le monde, on est plus ou moins d'accord, hein, le tournant sur le printemps qui est bientôt, et puis euh, l'amélioration plutôt vers l'été. Bon, voilà. Alors, euh, on va regarder quand même ce que c'est que cette amélioration ici. Celle-là, elle voulait sortir. Voilà, puis après, on va regarder avec le résilio. Bon, alors, il y a quand même quelque chose ici de plus léger. Mais pour l'instant, avec le, le béline, on ne peut pas vraiment savoir... Il y a quelque chose, hein. peut que ça peut être l'art, euh, euh, en relation avec les plaisirs, il y a un changement positif. Bon. Et là, bah alors là, bon bah ça, ce février ça va être la cata quand même, hein. parce que là on a des cartes, euh, ils sont pas mal, hein. euh, méchanceté, feu, retard, euh, stérilité, ruine, là je vous ai pratiquement sorti euh, tout, pratiquement toutes les mauvaises cartes. Bon, ouais, donc ça va vraiment beaucoup beaucoup bouger sur février, euh, et là euh, il y a quelque chose qui va vraiment s'écrouler, bon. Alors, est-ce que c'est les, les, les, euh, les protocoles sanitaires Je ne crois pas, parce qu'on a toujours quand même la question du despotisme, donc on est toujours enchaîné. Mais il y a quelque chose qui s'écroule. Alors, ça peut même être euh, du côté matériel, hein. par exemple, une destruction, une destruction pardon, de bâtiments. Et ça, c'est possible. Hein. Bon, on va regarder tout ça avec le, le résilio. En tout cas, un mois de février, beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh Comment dire dans la... Plus que dans la... dans la contestation, dans la bataille, j'ai envie de dire, en fait. Là, on est vraiment dans la bataille. Bon. bah c'est normal. C'est la dernière, dernière ligne droite. Donc, de l'autre côté, euh, bah, ils donnent tout ce qu'ils ont. Et puis, euh, nous, euh, bah, on donne tout ce qu'on a. Donc, c'est logique. Hein. C'est au premier qui va franchir la ligne d'arrivée et qui va être donc, couronné vainqueur. C'est vraiment ça. Hein. Donc, c'est vrai qu'il va falloir s'attendre à de plus en plus de pression. Euh... Ouais, est-ce que je peux vous dire d'autre Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre encore en place Là, Ils ne lâchent pas prise. Hein. Donc moi, je trouve que le Canada, ils ont fait ce qu'il fallait. Et je me demande si sur la France, il ne faudra pas faire pareil. Mais les camionneurs, euh, euh, ils ne s'en fichent. Je crois qu'ils n'en ont pas besoin. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils bougeraient. C'est le problème. Alors, on va rester sur février. Alors, on va se concentrer. Bon, Voilà. Vous voyez, toujours la, les questions de solidarité, hein, les gens qui sont solidaires pour faire bouger les choses. Et ça accélère, le mouvement accélère. Bon. Donc, on va bien on vraiment, vraiment faire une, une accélération et une escalade de la situation. Donc, on va faire euh, cette fois, comme j'ai beaucoup plus de cartes, on va faire le mois. Donc, F-E-V-R-I-E-R. -E voilà, le mois de février. Donc on y va. Alors des gens qui se rassemblent, ou des groupements. Difficile à faire bouger les choses ici. Un piège. Ah la colère qui monte. Hein. Ça dépend dans quel sens, mais bon, moi je vois plutôt par là. Les doses, c'est souvent les doses. Hein, ça, euh, bon. Euh, une panne et alors ça peut être les gilets jaunes mais pas forcément. Hein. Ça dépend, cette carte-là, vraiment du contexte et puis, euh, ouais, de, de, de ce qui va autour. Alors, on va essayer de voir un peu si on peut les prendre deux à deux ou pas. Donc, si je prends celle-ci là et là et là, au milieu, on a quand même la carte du piège qui reste. Ouais, donc la souricière. Alors, maintenant, savoir de qui il s'agit. Bon, on va remettre des cartes par-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment déjà un rassemblement ici éventuellement faire bouger les choses mais alors c'est difficile ici on a toujours les questions des doses on a ici le chiffre 3 et puis pour moi c'est souvent la dose qu'il faut aller chercher donc là c'est toujours actuel en fait j'ai envie de dire et là alors là on a une panne des choses qui ne fonctionnent plus et là des gens qui se mettent en mouvement alors avec un meneur hein. Bon. Euh, un meneur. On va, on va essayer de revoir, euh, voilà, euh, si on peut avoir plus de détails. Donc, euh, je ne les mets pas forcément dans l'ordre. Hein. Bon, ce qui est intéressant, c'est cette carte-là, je trouve. Ah, évidemment, la carte du milieu. Savoir si ce piège concerne les non-vax ou bien euh, ou bien euh, d'autres personnes. Hein. Alors ici voilà bon bah là c'est facile à comprendre hein. on a bien les gens qui se regroupent pour euh, la liberté donc ça c'est vraiment bien ici les trois doses alors là c'est plutôt une belle carte donc on va voir si on peut pas quand même avoir une amélioration de ce point de vue là ouais il y a quelque chose qui stoppe là bon alors pour moi c'est que les gens ils vont pas adhérer Bon, ben bah oui, je sais bien. Je vous l'avais déjà dit, ça, que la, deuxième, la première, la deuxième, c'est allé, mais la troisième, ça passerait pas, même s'il y avait quand même une petite partie qui allait suivre. Mais je dirais que la grande majorité freine des quatre fers, voilà. Freine des quatre fers, je crois que c'est comme ça. Bon, bah là, voilà, pour, vous l'avez ici. Donc, il n'y a pas d'adhésion à la troisième dose. Bon, les gens, ils ont envie de partir vers autre chose. Et peut-être même, éventuellement, vous voyez, il y a une plante. Ça fait penser à des tra traitements plus naturels, ici. Hein, les gens, ils en ont marre des, des injections et ils demandent plutôt des traitements, encore une fois, ou des, des choses beaucoup plus naturelles. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a Alors là, ah, là, ça ne me plaît pas trop parce que là, c'est les bébés. Enfin, ça me plaît, ça me plaît pas, c'est-à-dire dans le sens où là, il euh, y a les histoires des petits-enfants avec l'injection et ça ne me plaît pas parce que ça veut dire que ça va venir sur le tapis. Bon, donc il faudra faire attention là. Ici, le piège. Ah, il y a quelque chose au niveau mondial. Un piège au niveau mondial ici. Ici, on a des gens qui se qui se regroupent. Vous voyez, ils sont en train de courir. Donc ils courent, ils courent. Euh, pour moi, ils vont rejoindre un point de ralliement. Ce n'est pas que des joggers, ça. Évidemment, on peut voir comme ci ou comme ça. Hein. Mais là, avec cette carte-là, c'est les rassemblements. C'est des rassemblements pour manifester. Et là, bah là aussi, hein, décidément, ce mois de février va être dans l'accélération. Pour faire arrêter les choses, je pense. Donc on va remettre une carte, mais peut-être pas sur toutes, Pour éviter de surcharger le jeu. Je vais, bon là, c'est pas besoin, là c'est clair, là éventuellement. Mais on va plutôt regarder euh, sur le monde, qu'est-ce que c'est que ce piège Donc là, on va même en mettre deux. Voilà. Voilà. On va regarder également qu'est-ce qui pourrait provoquer une panne. Parce que là, je crois qu'en fait, les gens se dépêchent accélérer pour arrêter les choses. Donc là, il y a quelque chose ici. Et puis, bon, bah, ça va dans le sens de celui-ci aussi. Donc vous voyez qu'en fait, ce mois de février va toujours être euh, dans les mêmes, euh, comment dire, euh, énergies, on va dire, qui est celle de, de, du refus, en fait. C'est le refus. Euh, un refus catégorique. Là, il n'y a plus de. Euh, comment dire. Euh, de oui, peut-être, non, là c'est un non. Bon, alors, alors on a quand même ici beaucoup de comment dire, de ah, je vais pas y arriver, je crois. aujourd'hui <rire> beaucoup de gens qui vont écrire, qui vont euh, voilà, qui vont échanger, beaucoup de communication voilà, la chercher le monde, euh, chercher le mot, pardon, beaucoup de communication. Et c'est marrant parce qu'il y a une mise à l'abri, là. Ah, alors là, est-ce que c'est éventuellement... Hmm. Est-ce que ça peut être en, re en relation avec la Russie Je ne sais pas, on va voir, il y a quelque chose quand même. Bon, tout ça, c'est évidemment mis en scène, hein. Russie, Ukraine, euh, tout est fait pour amener à un conflit, je crois que Poupou, ou Vlad, comme vous l'appelez, il n'a pas du tout envie, hein. Il n'a pas du tout envie, mais je dirais bien que Bidé et, euh, et Caligula, eux, ils font tout pour provoquer un conflit qui apporterait davantage de chaos à la situation, ce qui leur permettrait évidemment de remettre la population sous cloche. Ben ça, on a bien compris où est-ce qu'ils veulent en venir. Hein. Donc là, il y a quelque chose, parce qu'il y a quand même une mise à l'abri, donc on ira voir. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a ben, On a des menaces donc des menaces euh, qui vont, je pense, toucher les gens qui vont manifester là. Bon, bon alors vous allez me dire, ouais, mais c'est peut-être pas eux qui ont, qu ont peur. C'est possible. On ira regarder qui est-ce qui peur ici. Bon, non, en tout cas, c'est les menaces. Ici, on a le nom. Vous voyez qu'il est, il est vraiment là. Ils, ils sont toujours là, eux. Et donc, les gens qui vont ériger un mur pour, euh, pour se protéger de leur manigance. Ouais. C'est en fait, c'est vraiment les, les gens d'un côté ici qui veulent bloquer le nom, ou alors le nom qui veut tout bloquer. On est vraiment, vraiment dans la dernière ligne droite. Bon, alors, qui est-ce qui va gagner dans cette histoire oh, bah Je ne pense pas qu'il y aura de décision sur février. Hein. Non, moi, ça m'étonnerait beaucoup. Il faut encore attendre un petit peu. Alors, on va regarder un peu ici si on a un risque au niveau mondial d'un conflit, puisque là, il y a quand même où on se cache. Ou alors, ça peut être aussi des gens qui vont être attrapés. Ici, on va les prendre au piège et ils vont se mettre à l'abri. De toute façon, il y a certainement des gens ici qui sont dans un piège et qui vont devoir se mettre à l'abri. Le tout, c'est de savoir de qui il s'agit. Bon, Et là, alors, qui est-ce qui a peur Est-ce que c'est le gouvernement ou est-ce que c'est les manifestants On va remettre deux cartes ici aussi. Bon. Alors, il y a la course contre la montre et un cadeau. Donc, un apaisement, je dirais. Donc ça c'est plutôt bien, c ça c'est plutôt une belle chose. Ça fait penser à une, euh, comment dire, un peu quand on essaie d'apporter la paix ici. Donc apparemment ça, ce serait plutôt positif. Ok. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens ici qui vont être arrêtés Donc là on va voir et qui vont chercher à se mettre à l'abri et que ce serait positif pour nous. C'est un petit peu une belle surprise en fait hein. Là, vous avez quelque chose, un cadeau, une surprise. Bon. Et puis là. Ouais, non, là, ça c'est... Euh... Non, non, ça c'est les gouvernements les gouvernements qui ont peur. Vous voyez, je suis en train de, de... Je suis en train de corriger un petit peu parce que cette carte-là n'était pas évidente. Hein. Qui a peur, qui est menacé ben, C'est la violence populaire et qui fait peur. Donc au, au gouvernement, vous voyez que c'est mondial. Hein. Bon. Donc en fait, ça veut dire aussi qu'on va avoir le mouvement de, de bataille de guerre, on est en guerre, comme l'a dit vous savez qui, qui va s'étendre. Qui va s'étendre. Et là, il y en a certains qui vont avoir la trouille. Bon. Ok. Alors, est-ce qu'on va poser la question Est-ce qu'on va avoir des, éventuellement des personnes importantes qui vont être arrêtées ici Et qui vont se chercher à fuir ou à se mettre à l'abri dans leur cabane Alors, bah ben, là, il y a des personnes. Ok. Il y a des gens intelligents qui vont donner des informations. Et il y a, il y a un blocage. Bon, alors, je n'ai pas la réponse exacte à ma question. Alors, si ça se trouve, ce n'était pas la bonne question à poser, hein, c'est possible. Hein. Mais ce que je vois ici, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y a des gens au placés qui vont se mettre à l'abri. Et qu'il va y avoir vraiment un blocage. Alors, des grèves éventuellement... Ça fait penser aux grèves, moi, quand même. Quand j'ai ça, c'est l'engrenage, là, qui ne fonctionne plus. Et là, on a toujours pareil, hein, les gens qui rejoignent d'autres gens. Eh bien, vous savez quoi J'ai l'impression qu'on va vers un blocage du pays, moi, au vu des cartes. Et ça, ça ne m'étonnerait pas. Je n'avais pas sorti ça pour février, avec le, le tirage sur l'année. J'avais revérifié ce que j'avais dit. Mais je crois que février était effectivement un mois clé. Donc c'est pas la guerre. On ira reposer la question encore pour la guerre, mais ici, alors ici qu'est-ce qu'on a Ouais, alors une situation extrêmement euh, vacillante, dangereuse ici, très critique. C'est pareil. Alors ça c'est, c'est pourquoi pour moi c'est euh, euh, le gouvernement qui montre du doigt. Et il y a quelque chose qui est atteint. Ouais, donc euh, il va y avoir encore euh, des choses très positives à mon avis, hein, un succès euh, par rapport aux personnes qui contestent hein, ou qui se battent. Hein. On va vraiment, vraiment vers euh, des choses qui s'améliorent. Mais en même temps, vous voyez qu'il y a un, un cran au-dessus qui est nécessaire. Donc, il y a quelque chose qui va réussir sur le mois de février. Alors, je vais essayer de savoir quoi quand même. Ben, voilà, vous avez la, la solidarité. Donc, ce qui va réussir sur le mois de février, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont, euh, qui vont se solidariser. C'est ça pour moi. Et au niveau mondial. Donc, il va y... Mais je ne crois quand même pas que ça va arrêter toutes les restrictions. Par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va drôlement embêter les gens au gouvernement. Il va y avoir une espèce de blocage. Et, et je, je pense que c'est des grèves où il y a quelque chose qui est bloqué. là, Parce qu'il y a des gens aussi qui vont parler, qui vont révéler des choses, qui vont éventuellement avoir des idées. Et à mon avis, je crois que c'est ça. Je crois que c'est les, les, les gouvernements qui vont essayer de se mettre à l'abri. En tout cas, certains d'entre eux... Bon, je sais bien que je suis sur la France, mais enfin... J'ai quand même aussi tendance à sortir parfois à l'étranger. Donc là, il y, a, il y en a qui vont plus savoir quoi faire. Bon, bah ben, écoutez, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Mais euh, est-ce que ça va permettre d'arrêter tout le bazar des mesures sanitaires Moi, j'ai quand même pas l'impression, parce que de toute façon, c'est des fous. Donc, euh. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire Ouais, bon, ça, c'est les gens qui montrent du doigt. Voilà. Où est-ce qu'ils vont chercher encore un bouc émissaire Ouais, donc ça, c'est la société. Bon, on n'en saura peut-être pas plus. OK. Bon, voilà pour février. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de, de choses spécifiques, mis à part le fait qu'il y a de plus en plus de contestations, etc. etc. On va refaire un jeu euh, éventuellement sur, euh, sur la situation en Ukraine. Alors, j'en avais déjà fait un. Aurons-nous hein. un conflit international. J'avais quand même dit oui, mais... Euh, j'avais quand même vu que par rapport à la France, il y aurait euh, une espèce de statu quo. Mais on va revérifier. Hein. Alors, est-ce on va quand même avoir euh, éventuellement des militaires Parce que je sais pas, à un moment donné, j'ai quand même eu une espèce de flash. Et j'ai vu quand même des militaires. Donc euh, bon. Mais euh, maintenant, savoir euh, de quel côté ils sont, c'est difficile, quoi. Donc est-ce qu'on est qu va avoir une histoire de militaire ou voilà en relation avec le conflit hein, Parce que là, il va falloir poser des questions précises. Alors, on a quand même, vous voyez, des restrictions avec la menace. Hein. Bon, on reste un peu dans les mêmes choses. Hein. Il y a toujours la question d'avoir peur ou de faire peur aux gens. C'est l'impression qu'en fait, ils vont faire, essayer de faire peur aux gens pour euh, amener davantage de restrictions et que les gens ne vont pas se laisser faire. Il y a quelque chose comme ça, quand même. Alors, est-ce qu'on va vers un conflit avec des militaires Alors, En France euh, ou éventuellement en Europe, hein, de toute façon, si c'est l'Europe, ce sera aussi la France. Hein. Il y a des chances. Alors, il y a quelque chose ici qui est atteint. Hein. Il y a toujours des discussions à ce sujet donc ça peut être justement les dirigeants qui vont discuter sans vouloir les nommer parce qu'on ne sait pas qui c'est. Hein. Mais il y a quelque chose ici. Il y a quand même ici une belle carte. Et il y a bien les histoires de population aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui va réussir Est-ce que c'est les négociations, la diplomatie qui va réussir ou est-ce que c'est les militaires Parce que y a quand même un but qui est atteint. Personne n'a envie d'avoir euh, la guerre, évidemment. Ah, il y a bien des restrictions encore. Hein. Ouais. Ça, pour moi, c'est les critiques par rapport à, à la Russie. Et ça peut être l'Europe. Il hein. y a des restrictions quand même en relation avec cette histoire de, de conflit. Hein. Moi, je suis sûre que c'est un prétexte, justement, pour... Euh, pour apporter davantage de restrictions et reprendre le contrôle de la situation. Je le vois comme ça. Vous pouvez toujours dire dans les commentaires. Hein. À propos, je vous remercie beaucoup, évidemment, pour vos commentaires. Sachez que j'ai essayé de les lire tous. Alors, j'en loupe certainement. Et puis, il y a ceux qui sont euh, virés par YouTube. Mais sinon, je les lis. Sachez aussi que je ne peux pas répondre à toutes les questions. Je fais au mieux. Bon, alors... Ouais, donc ça, c'est bien la population, les regroupements... Pareil, on a, vous savez, à chaque fois, je sors les histoires de gens qui se, qui se rejoignent. Il y en a qui sont à pied, il y en a qui sont en vélo, il y en a qui courent. C'est incroyable. On assiste à une, une solidarité extraordinaire. Bon, alors, par contre, ça ne me répond pas ici, mais moi, je vois des restrictions. Euh, alors, à quel niveau les restrictions Éventuellement, je vais voir à quel autre jeu. Ouais, dans les déplacements... Les, les, les, les restrictions pour se déplacer toujours pareil hein. et là ben on a bien le monde hein. je vous sors, je vous sors le, la situation mondiale là et éventuellement la, le, le conflit on va regarder avec euh, le jeu de haut éventuellement si je suis en train de sortir le conflit mais, mais moi j'ai peur quand même que qu'ils nous mettent vraiment un tour de vis à, à cause de ça hein. bon on va voir Alors, on va regarder avec le jeu de haut. Est-ce que ça concerne éventuellement le conflit Ici, si un conflit possible euh, au niveau, parce que j'ai posé la question par rapport aux militaires. Hein. Mais il y a bien des restrictions qui, qui vont être encore amenées. Hein. Moi, je pense. Ouais, toujours la peur. Ah, il y a quand même une amélioration de situation. Ah, il y a, il y a, il y a un blocage. Hein. Vous voyez ici, j'avais parlé de grève tout à l'heure. Donc euh, si ça se trouve, c'est pas le conflit que je sors, mais c'est des restrictions qui vont apporter des grèves. Je, je sors les grèves, moi. Mais je ne sors pas les militaires. Un peu curieux, hein. Il y a un pont à franchir là. Alors, c'est fameux militaires, ils y sont ou pas Non. Mais il y a une alliance qui se fait. Il y a une alliance. Ouais, non, je pense pas, quand même. Non, non. Il va, il va y avoir... C'est vraiment bizarre. On va assister sur février à une espèce de, de, de discours pour faire peur. Vraiment pour faire peur mais que finalement, il n'y a pas de... C'est curieux, pourtant, je le sens, le conflit. Je vois pas quand même de, de guerre. Je vais refaire un jeu, ça m'étonne quand même, parce que c'est militaire quand même. Alors, si je sors les militaires, si je les vois quand je ferme les yeux, c'est que qu'il doit y avoir autre chose. Et c'est pas forcément le fameux conflit, alors. Donc, ce serait autre chose. Bon, on va essayer de faire encore une petite question là-dessus. Bon, en tout cas, vous avez vu, bon, février, euh, en gros, c'est grève hein, et solidarité, en gros, c'est ça. bon euh, Alors, j'avais vu aussi avec le Béline, hein, que le Bélin, que de toute façon, les gens, ils n'allaient ils allaient pas se laisser faire. Ils, ils n'allaient plus se laisser faire. C'est fini, tout ça. Alors, on va regarder. Euh, on va croire qu'on peut -être saga. Est-ce qu'on va avoir les fameux militaires Alors, on a un arbre, on a la pomme. Bon, <rire> pour ça, ce n'est pas un pommier pourtant. Mais euh, là, on a encore des histoires de médicaments, de doses, des choses comme ça. Pour moi, ça le fait penser à ça. Et là, quelque chose qui se développe. Bon, OK. Il ne m'a pas répondu pour l'instant, mais ce pas grave. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur euh, éventuellement des militaires qui peuvent arriver sur l'Europe Parce que après, ce que j'ai compris, il y a quand même pas mal de mouvements... Euh, de en mar enfin en route, quoi. Ouais, alors il me dit que c'est du pipeau, quand même. Il va y avoir la lumière qui va être faite sur ces histoires-là. Par contre, il y a quand même des... Vous voyez, il y a quelque chose ici. Une espèce de bête qui est cachée dans le terrier. Donc, c'est vraiment euh, la manipulation, tout ça. C'est ce qu'il me dit. Hein. C'est de la manipulation pour faire rentrer les, les gens chez eux, ça. Mais il va y avoir de la lumière, bon ben ça c'est bien, donc ça c'est bien, alors on va voir qui c'est cela. on va remettre un, encore un, un rang. Bon, ben pour moi de toute façon c'est ce que je sens aussi, que Tout ça c'est la manipulation. Donc ces militaires ils seront peut-être pas là, voilà c'est ce qu'ils voudraient en fait, ouais. C'est ce qu'ils voudraient faire, une rose avec des épines. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent déclarer la guerre pour pousser les gens à rentrer chez eux. Mais je ne crois pas que ça marchera. Non. Bon, donc vous avez ici quand même la confirmation que c'est bien de la manipulation. Hein. Je suis en train de réfléchir avec la rose, avec les épines. Il y a toujours plusieurs significations avec cette carte-là. Euh, disons que c'est les blessures, quoi, si vous voulez, on, on se fait mal. Hein. On a l'impression que c'est quelque chose qui est bien, qui est beau, puis finalement, euh, attention aux épines. Donc c'est un discours, en fait, ce qu'il me dit, c'est que, ce qu'il raconte euh, Bidet là, euh, euh, avec l'OTAN, le les, les, enfin, le les, les soldats euh, en Europe, etc., c est, c est, attention à son discours, hein. C'est un discours euh, pour blesser, en fait, hein. C'est pas du tout quelque chose qui serait positif, en fait. Attention, ça ferait plus de mal que de bien. Et donc là, c'est bien quelque chose qu'ils veulent mettre en, en place. Ils sont, ils sont, c'est clair dans leur tête, c'est leur objectif. Parce qu'il est là, il est bien sorti. Mais pour moi, il ne se fera pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ces militaires. Curieux. ça se trouve, ils arriveront plus tard. Éventuellement. Ça, c'est possible. On va regarder ici. Et là. Ouais, vous voyez, vous avez vraiment ici des gens qui sont dans l'ombre et qui ont mis ça en scène quelque part. Bon, bah, par contre, alors, il y a une alliance ici qui va intervenir et qui va apporter de la clarification. Bon, je ne vois pas quand même. De toute façon, la, quand j'avais fait les histoires de conflit, j'avais fait un tirage dessus, j'avais dit quand même que, euh, que la France n'y participerait pas, enfin, il y aurait quelque chose, ça ne se ferait pas. Mais c'est vrai... Que dans un autre tirage j'avais dit attention il y a un risque bah oui forcément il y a vraiment un risque oui puisque c'est ce qu'ils veulent donc c'est ça que j'ai sorti hein. Ouais. ou alors si ça se trouve ça va commencer et ça va s'arrêter net et ça c'est pas impossible ça c'est pas impossible est ce que quand même on pourra avoir un, une histoire de conflit qui commence ouais il y a une dualité ici il hein. y a bien une dualité alors, en fait, c'est un géant à deux têtes. Mais euh, il y a des, des armes. On se demande s'il ne va pas se taper sur lui-même. Enfin, on se demande quoi. Il y a, en tout cas, il y a un désaccord ici. On va continuer. Ouais, il y a l'histoire de traité. Ouais, tout ça, c'est vraiment de l'ombre. Hein. C'est euh, vraiment euh, un faux conflit, j'ai l'impression. On nous montre quelque chose... Et il faut voir autre chose. On ne voit pas la réalité. Hein. Il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Bon, je ne vois pas la, la guerre. Hein. En tout cas... Non. Ah bah si. Je, je, si, si, mais... Euh, si, si quand même... Il y a quand même quelque chose... Ah, attendez, on va essayer d'explorer par là parce que c'est sorti. Ouais. Ouais, mais c'est toujours, toujours caché, tout ça. Bon, on va, on va prendre cette carte-là. On va essayer d'en savoir plus ça m'intéresse. C'est très difficile de vous dire oui ou non. C'est vraiment difficile. C'est comme si je le sentais, le, le truc. Franchement, ouais. Mais en même temps, il euh, y a oui, mais. C'est vraiment bizarre. Pas évident, hein. Pas évident. Alors... Il va il quand même y avoir des hostilités, j'ai envie de vous dire. Mais curieusement. Je sais pas pourquoi. C'est comme si en fait ça va, va s'allumer et ça va s'éteindre. On va voir si j'ai raison. Alors, il y a de la lumière ici, ouais. il y a un traité. Il y a, les, bon, je dis, on, il y a des choses qu'on ne voit pas. Hein. Tout ça, c'est vraiment euh, euh, une manipulation. Hein. Il y a bien une prise de château fort, là. Donc, et ça peut être des frontières, hein. on rentre chez, euh, chez quelqu'un, là. Et en même temps, il y a une défense, donc défense d'entrée. Mais il y a bien les questions d'assaut, de prendre d'assaut, là. Mais en même temps, il y a quand même un traité. Alors, est-ce que c'est un traité qui n'a pas été respecté Il y a de la lumière qui va être faite Moi, je, je suis sûre que Vlad, il veut pas la guerre. Il n'en il, il veut pas. Il je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais euh, c'est mon, in, mon intime conviction. Pourtant, il va y avoir. Ah, c'est toujours les questions de. Il, il va y avoir quand même une attaque, là. Alors, la grenouille, alors ça saute. Vous voyez, ça saute. Ça y de me dire à l'esprit, ça saute. Donc, il peut y avoir quand même quelque chose qui saute. Encore euh, une explosion. Quelque chose, là. Ouais, attention aux victimes, ouais, on va avoir quelque chose sur février, hein. mais tout ça, vous voyez, c'est en fait, on nous dit pas la vérité, on va nous dire quelque chose, mais en fait, c'est pas ça qu'il faudra regarder, on risque de voir ça, alors qu'il faudrait voir ceci, hein, on va nous faire prendre des vessies pour des lanternes, c'est ça en fait, c'est exactement ça. Mais il va y avoir quand même euh, euh, des morts. Mais moi, j'ai l'impression que tout ça, c'est... Euh, Qu'on appelle ça faux drapeau. C'est ça qui me vient en tête. Il y a quelque chose comme ça pour faire porter le, le chapeau à, à Vlad. Ouais. Et, et alors, il y, a, il y a quand même des gens qui vont fuir. Alors, ça se trouve, c'est l'autre... <rire> J'allais dire l'autre crétin. Excusez-moi, je ne l'aime vraiment pas. Hein. Enfin, vous savez qui c'est. Hein. Il y en a un qui va prendre la poudre d'escampette ici. Ouais. Bon, écoutez, pour, ce février, pour février, il va, euh, il va falloir s'attendre à un mois quand même très houleux, vraiment. Parce qu'on va avoir euh, les, les personnes, la population qui va se regrouper, comme je vous l'ai dit, qui va de plus en plus euh, contester, voir ce qui s'est passé au Canada. Euh, alors, on n'aura peut-être pas la même chose en France, ce qui est dommage d'ailleurs, mais on va avoir des grèves, il y, y a un truc de blocage. Bon, Et en même temps... Il va y avoir quelque chose ici qui va faire fuir quelqu'un. Voilà ce que je peux vous dire. Après c'est difficile d'en savoir plus, hein. on n'est que sur février donc. Mais j'ai quand même des victimes là, donc attention. Bon, alors je sais que vous êtes toujours en train de me dire quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce que ça s'arrête. Ben oui, les amis, je sais bien, euh, on est tous d'accord. Hein. Moi, je voudrais bien aussi. Alors, pour nous, la petite histoire, quand même, pour rigoler quand même un peu, faut bien, c'est qu'ils ne sont toujours pas d'accord, voilà. Ils sont toujours pas d'accord. Parce qu'il y en a qui disent que c'est anticonstitutionnel, ce qu'ils ont raison, d'ailleurs. Et ce qui est fou, c'est que ce sont les partis d'extrême droite et d'extrême gauche, qui normalement ne sont pas vraiment recommandables, eh bien, ce sont eux, qui monte au créneau pour défendre les libertés. Non mais, c'est un monde à l'envers, franchement. Hein. Donc c'est l'Alternative la, Deutschland le, et le Link taille donc c'est ce que je viens de vous dire, les deux, vraiment les deux extrêmes qui euh, qui disent que non, c'est anticonstitutionnel et que c'est une attaque aux libertés, etc. Et tous les autres partis qui sont démocrates, etc., euh, euh, qui sont normalement beaucoup plus euh, modérés et démocratiques, c'est eux qui veulent nous mettre le truc obligatoire. Non mais c'est de la folie. Bref, pour l'instant, ils sont pas d'accord. Et c'est très bien, ça nous arrange, on gagne du temps. Donc, voilà, pour vous dire un peu où est ce qu'on en est. Alors, euh, vous dire la question, la question à un million, quand est-ce que ça s'arrête Bon, alors j'avais fait un truc pour les masques l'année dernière, je l'étais planté, mais c'est parce que j'ai pas posé la question comme il fallait. J'avais dit à quand, la, à quand la fin des masques Et j'avais dit, euh, en fait, vers décembre 2021. Bon, ben non. Alors, le problème, c'est que de temps en temps, ils les ont enlevés. De temps en temps, ils les ont remis. C'est dehors, c'est pas dehors. C'est dans les écoles, c'est plus dans les écoles. Pas évident. Je pense quand même qu'en 2022, ce sera la fin de masque. C'est sûr. Ouais. Maintenant, on va regarder la fin du pass. Alors, la fin du pass vax. Alors, en France, puisque chez nous, il n'est pas encore instauré, évidemment. Donc, en France. Ok. Ouais, donc on aura bien des choses officielles, hein, c'est sûr. Donc, ce sera officiel. Quand ce sera la fin, ce sera officiel. Ce ne sera pas euh, un jour oui, un jour non. Non. On va essayer de voir. Alors, la fin du pass. Donc, je vais faire... Euh, euh, alors, du coup, j'ai fait 1, 2, 3. On va mettre comme ça. Hop. Voilà. Ouais, bon, ok, ok, ok. Bon, pour nous, c'est notre idéal, hein, c'est ce qu'on voudrait. Hein. Mais en face, on a euh, tout, tout le gouvernement. On a quand même des choses qui vont bouger et dans le bon sens. Bon, pour l'instant, il ne me dit pas quand est-ce qu'est qu la fin. Mais vous voyez ici, le carreau, c'est toujours le printemps. Hein. Donc, c'est vraiment sur le printemps que ça va bouger en plus. Hein. le vide du carreau, c'est la carte du mouvement. Euh, avec des, des, des réflexions. Bon, ok. Ouais, parce que tout ça, ça va vaciller, hein. En fait, tout ce qui va se passer sur le printemps, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de discours, de témoignages, etc., etc., qui va dire que tout ça, c'est du n'importe quoi. Bon, on est d'accord, hein. Donc, leur truc, il, est, il va se casser la figure sur le printemps, et c'est ce que je vois un peu, hein. Maintenant, la fin, la fin, la fin du pass, eh ben, c'est sur l'été. Moi, je vois sur l'été. Alors, l'été, euh, pas forcément le mois d'août, hein. L'été, ça peut être le mois de juin, déjà, d'accord mais moi, je vois par là. Je vous avais dit de toute façon que s'ils le mettaient en place, ça ne durerait pas euh, non plus très, très, très, très longtemps. Donc, je dirais bien quand même que sur le printemps, ça va se casser la figure et que sur l'été, il sera fini tout ça. Alors, l'as de cœur, c'est vraiment l'été et ça peut être le début de l'été. Hein, parce que l'as, c'est le, le, dé, le début, le renouveau. Donc, le renouveau, on change de saison. Donc, ce serait vraiment la fin du printemps, le début de l'été. Je dirais que ce serait par là, moi. Voilà, donc il faut tenir, hein, comme d'habitude, hein, mais je vous l'ai dit, hein, on est en février, donc on a encore quelques mois. Jusque-là, euh, bah, ça va être dur, mais enfin, vous avez fait vos provisions, vous avez pensé aussi éventuellement euh, à des torches électriques, des bougies, enfin, j'en sais rien. Si jamais ils allaient encore nous embêter de ce point de vue-là. Voilà, bon, c'est pas catastrophique, hein. on va s'en sortir. Voilà. Bon, ben merci beaucoup en tout cas, et merci aussi bien sûr aux nouveaux abonnés sur ma chaîne. Alors, étant donné que moi, je ne fais pas de tirage régulièrement, ça dépend de mon humeur, on va dire, ça dépend de ce que je lis. Donc si vous voulez, vous pouvez vous abonner, sinon c'est pas grave. Je ne vous en voudrais vraiment pas pour ça. Voilà, donc c'est simplement si vous avez envie de savoir quand est-ce que je fais une petite vidéo, bien comme ça, vous serez informé. Et sachez aussi que euh, ben, les petits revenus apportés par YouTube... Alors, il y a certains trolls, évidemment, comme d'habitude, euh, qui sont en train de, de toujours faire des, des remarques désagréables à ce sujet. et eh bien, sachez que je reverse énormément aux animaux. Et ça, je le fais vraiment. Voilà, je ne vous mentirai pas là-dessus. Donc, euh, en fait, je ne gagne pas grand-chose. <rire> Mais c'est pas grave. Moi, ce que je, ce que je gagne, je le reverse. Ça me fait très, très plaisir. Parce que les animaux, ils souffrent énormément. En tout cas, merci pour eux aussi, si vous faites des petits dons par-ci, par-là. Et merci beaucoup de me regarder. Voilà, et eh bah ben, écoutez, bon dimanche et à bientôt. Au revoir.